Neige Kaori Tashima Édition L'Irabel Flocon, virevolte revolte léger, il neige doux. Oh, je suis si fatiguée Il est l'heure de gagner mon nid Des flocons virevoltent, légers, ronds. Il neige doux. Nous sommes si fatigués, il est l'heure de gagner notre abri. Des flocons virevoltent, légers, ronds, blancs, il neige doux. Oh, je suis si fatigué, il, il est l'heure de gagner mon terrier des flocons virevoltent légers, ronds, blancs, froid, Il neige. Oh, je suis si su fatigué, il est l'heure de gagner ma tanière. Des flocons, gros flocons, virevolte et recouvre le tapis de feuilles. La terre met son manteau blanc et s'endort doucement. Des flocons virevolte dans le silence de l'hiver. Mon petit, mon tout petit Je t'ai cherché Allez Il est l'heure du grand sommeil Tous sont déjà endormis Allez Rentrons à la maison dormir il est temps nous partons mais nous reviendrons au printemps